Lorsqu'on est salarié du régime général, on, on cotise sur la totalité de son salaire. Et on, on peut avoir des primes qui ne comptent pas pour la retraite, mais les primes en général sont une toute petite partie de, de la rémunération. Mais vous cotisez sur tout votre salaire. Prime Macron, prime partage de la valeur ajoutée, intéressement, participation, les formes de rémunération se multiplient toutes pour contourner le salaire de base. Il y a un principe de non-substitution entre ces primes et le salaire de base, mais une étude de l'INSEE l'a montré, en réalité, ce principe n'est pas du tout respecté. Ces différentes primes, elles ont des avantages, surtout pour les employeurs, puisqu'elles permettent de ne pas s'engager sur le long terme et d'introduire de la variabilité dans notre rémunération. Notre rémunération, elle dépend ainsi du, du bon vouloir de l'employeur et des performances de l'entreprise. L'autre élément est qu'elle permet aussi aux employeurs de s'exonérer du financement de la sécurité sociale. En effet, ces formes de rémunération ne sont pas soumises aux cotisations sociales. Le manque à gagner, il est hyper important pour la sécurité sociale. Rien que pour l'intéressement et la participation, c'est 6 milliards d'euros. 3 milliards pour le système de retraite et 3 milliards pour les autres branches de la sécurité sociale. La pérennisation de la prime Macron en prime partage de la valeur et le relèvement de son plafond jusqu'à 6 000 euros, ça va encore accroître ce manque à gagner pour la sécurité sociale. Pour une prime de 6 000 euros, le manque de cotisation pour la sécurité sociale se chiffre déjà à plus de 1 500 euros. Ce dumping social se fait sur le dos de notre système de retraite. Toutes les formes de rémunération doivent être soumises à cotisation pour assurer le financement de nos retraites et de la sécurité sociale dans sa globalité. De toute façon, en France, on ne s'en sort pas parce qu'on a trop de charges. Voilà une phrase qu'on a déjà tous et toutes entendue une des dizaines de fois. Tout d'abord, rappelons que ce que les patrons et les éditorialistes en tout genre appellent des charges, ce sont en réalité les cotisations sociales. C'est ni plus ni moins ce qui assure le financement de la sécurité sociale. Tout ce qui est pris en charge collectivement par la sécurité sociale, c'est ce que nous n'avons pas à débourser individuellement. Il faut aussi avoir à l'esprit que les exonérations de cotisations patronales elles ont explosé ces dernières années. En 2023, elles devraient chiffrer à près de 85 milliards d'euros. Et au niveau du SMIC, il n'y a déjà plus aucune cotisation patronale. La plupart de ces exonérations, elles sont compensées par l'État à la sécurité sociale. Mais pour ce qui est du système de retraite, il manque quand même 2,5 milliards d'euros de cotisations qui ne sont pas compensées. Ce n'est pas neutre. Concrètement, cela signifie que les exonérations de cotisations sociales coûtent plus de 80 milliards d'euros à l'État. Ça pourrait permettre le financement d'1,6 million de salaires de fonctionnaires. Et pourtant, avec ces 80 milliards d'euros de cadeaux, il n'y a quasiment aucun effet sur l'emploi. Il est donc urgent de revenir sur ces exonérations de cotisations. Si l'État cherche à redresser ses comptes et faire des économies, c'est là qu'il faut agir. Ces économies, elles pourraient aussi servir à développer les services publics et donc l'emploi public. On l'a vu, ça ferait des ressources financières supplémentaires importantes pour notre système de retraite. Enfin, ça peut faire l'objet, et ça doit faire l'objet de débats, mais on peut penser que les économies faites par l'État sur ces exonérations pourraient servir à financer directement le système de retraite. Les possibilités d'utilisation de cette main financière, elles sont multiples. L'urgence, c'est de revenir sur ces exonérations de cotisation.